Thibaut m'a parlé de ce magasin qui s'appelle Day by Day euh, qui est un magasin où il y a plein de trucs en vrac euh, apparemment qui est mieux que mon Biocop parce que Biocop il y a plein de trucs avec des emballages plastiques et là tout est en vrac et donc on va aller au magasin Day by Day voir ce que ça donne c'est parti Ici si on peut se servir directement t'as un bac où t'as du vinaigre et il y a même du miel liquide c'est pas génial et Ceux qui veulent faire leurs produits d'entretien avec euh, ce savon-là, au lieu d'acheter ça, ils achètent la chute ils avoir, ils mmh. et Puis eh ben, ensuite, les clients ils veulent, ils peuvent, le mettre en, peuvent le découper, le râper et ils ont du savon de Marseille à l'huile d'olive qui leur revient moins cher pour mmh. faire leur propre produit. C'est une démarche euh, régulière de, de, de, de clients qui souhaitent faire leur produit par eux-mêmes, donc ils achètent soit des copeaux, soit des chutes, ils achètent du bicarbonate, ils achètent du vinaigre. Euh, ils pourront bientôt acheter chez nous des cristaux de soude et euh, de, de l'est citré, qui sont les composants euh, traditionnels qu'on qu utilise pour faire des produits d'entretien. Ici, vous avez euh, des produits d'hygiène, par exemple des dentifrices. Vous euh, prenez votre brosse à dents, vous la mouillez, vous frottez dessus, vous prenez un peu de produit, pas la peine d'en mettre beaucoup, ça va mousser. Ça, c'est du déodorant. Mmh. Donc, on va le passer sous l'eau. Comme c'est gras, ça ne va pas se mélanger. Mmh. Mais on va, quand on va le passer sur la peau, il va, ça va déposer une pellicule et on est parti pour la journée. Ça n'a pas l'odeur, c'est pas anti mais ça fonctionne très bien. Et Là aussi ça dure 3 mois et bah, encore une fois un bidon ou, une, ou un flacon en moins dans la nature. Donc là on a le successeur du sopalin, 10 feuilles de tissu qu'on peut relaver et réutiliser plus que de jeter tout, tout ce papier, tout ce carton tous les emballages plastiques qui vont avec Il faut du vrac pour tout le monde donc il faut du vrac pour des gens qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens Ah les prix riquissés Donc on a les prix riquissés, <rire> les prix d'entrée de gamme ensuite des produits un peu plus euh, euh, ciblés donc euh, par exemple des produits bio qui mmh. sont identifiés par les étiquettes vertes. Moi la plus grande surprise euh, des clients ouais. c'est quand ils arrivent à la caisse et euh, énormément de, de clients finissent euh, donc ils comptent et que l'addition s'élève à 8 euros, 12 euros, 14 euros. Ils nous disent c'est tout. Il y a des milliards de tonnes aujourd'hui en France, et dans le monde, de produits euh, qui sont jetés. Un de nos premiers credos, et le credo du vrac, c'est celui-là, c'est de dire j'achète la juste quantité, et de ce fait-là, j'évite le gaspillage alimentaire. Notre deuxième credo, c'est de se dire qu'en prévoyant, en utilisant nos emballages, on va éviter de remplir nos poubelles. Euh, et chaque fois que je vais au supermarché, les mains dans les poches et que j'en sors avec une dizaine de sacs, la première chose que je vais faire euh, chez moi, c'est effectivement remplir les poubelles de choses qui n'auront servi que 10 minutes, le temps de transport. Euh, là, c'est l'inverse. On essaie d'accompagner nos clients en leur disant c'est vrai, c'est un peu de préparation avant que vous partiez de chez vous. Vous prenez vos contenants, vous prenez vos sacs, vous prenez des emballages et vous savez que vous allez les remplir. Euh, une fois que vous allez arriver chez vous, ce temps que vous avez mis euh, à préparer vos courses, vous ne l'avez plus puisque effectivement tout est prêt, vous n'avez plus qu'à ranger et vous évitez de remplir vos poubelles. Je vais vous prendre le, le rasoir du coup. D'accord. Alors vous allez utiliser des lames. Ouais. Donc là c'est euh, prix de recharge hors concours puisque c'est 2,50€ les 5. Ouais. À comparer à plus de 20 20€ euh, et recharge de rasoir professionnels. Ouais. L'avantage de tout cela, c'est que bah, c'est tout en fer. Quand vous allez jeter les lames, c'est recyclable. Et bien bah, c'est parfait. Euh... <rire> Le fameux Thibaut dont je parlais au début de la vidéo. Euh, on a fait cette vidéo ensemble. Merci pour euh, l'aide au montage et, eh ben, euh, et d'avoir filmé surtout. Eh ben, C'était et... un plaisir. Et merci à Stéphane de nous avoir euh, fait confiance. Oui. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne euh, Le Brice. Euh, à quoi dire de votre. Hein. C'est déjà beaucoup trop long. <rire> Ciao.